être si nombreux pour m'écouter. Je vais vous présenter aujourd'hui des résultats d'un dispositif sur le long terme que l'on a mis en place au sein d'INAFOR en collaboration avec plusieurs sites en France que je vais vous présenter. Et le réseau correspondant, s'appelle Sebiopag. Vous avez le lien ici en haut, qui est un réseau avec des unités INRA. Et dont l'objectif pour Sebiopag, c'est d'étudier les services écosystémiques assurés par la biodiversité dans les paysages agricoles et euh, c'est un dispositif que l'on a débuté en 2014 et on commence à avoir les premières analyses là, euh, de valorisation donc là, les, la, la présentation que je vais vous faire correspond euh, à une présentation qui a été euh, proposée par euh, Benoît Ritchie lors de la, du, du congrès de la SFE hein, à l'automne dernier donc euh, c'était en anglais donc euh, je vais à la fois avoir des soupers en anglais et puis vous présenter en français et les résultats correspondent aussi à un papier que l'on a soumis à l'heure actuelle euh, aux Proceedings euh, de Londres. Donc on a ici des, euh, un ensemble, c'est la première grosse valorisation de ce consortium. Alors ici on va traiter euh, du contrôle biologique par conservation et on est, euh, il est largement reconnu comme un des éléments clés hein, des agroécosystèmes, notamment pour la transition agroécologique. On a aussi bien mis en évidence, on, c'est la communauté scientifique, hein, des effets du paysage sur ces, ce contrôle biologique, et en particulier des habitats non cultivés, des habitats semi-naturels. Cependant, avec la méta-analyse auquel Dinafort a participé, hein, et le réseau Cebiopag globalement, dans deux cartes et collaborateurs par une année dernière, euh, ça témoigne que l'influence du paysage sur le contrôle biologique est globalement très contexte dépendant. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir des préconisations de l'hétérogénéité des paysages. Les réponses observées suivant les sites sont extrêmement hétérogènes. Donc il y a plusieurs euh, hypothèses qui, euh, qui étaient associées à ce travail-là, et qui sont euh, ces trois hypothèses ici que l'on va étudier dans, ce, dans cette étude qui concerne le fait que le contrôle biologique décroît, c'est attendu, avec l'usage des pesticides au niveau des parcelles ciblées dans lesquelles on fait les mesures, que ce contrôle biologique lui décroît aussi avec la simplification des, des paysages et que, ça c'est l'apport la, important de cette, de cette étude, c'est qu'on va avoir une interaction entre ces, ces effets au niveau de la parcelle par l'usage, le recours des phytosanitaires et les effets du paysage. Notre réseau correspond ici à quatre partenaires, entre Rennes, Dijon, Toulouse et Avignon. Donc Rennes, Dijon et Toulouse, on étudie les grandes cultures dans des paysages plus ou moins diversifiés et à Avignon, on est sur des vergers, donc production de pommes. On a compilé nos données on va parler en centrant et réduisant nos variables, ce qui va aussi impliquer les résultats que je vais vous proposer. Donc globalement donc un quart des sites d'études correspond à la comiculture. Et puis le reste, vous voyez, vous êtes des grands, on est sur des grandes cultures, euh, principalement euh, orientées sur la production de céréales. Et puis on a les, des cultures euh, d'été, et c'est aussi euh, la céréale, puisque c'est principalement du maïs et du sangot. Comment on étudie notre contrôle biologique par conservation On est sur des aspects de potentiel de prédation. C'est un dispositif qui est maintenant beaucoup utilisé à l'échelle internationale, qui correspond à exposer des proies sentinelles à des prédateurs présents, et donc à essayer d'identifier ce potentiel de prédation. Ici, on ne maîtrise pas qui fait le processus. Donc on a quatre, enfin, trois types de proies que l'on utilise dans notre dispositif, et qui correspondent à quatre modalités. On va, utiliser, on va analyser la prédation de pucerons, c'est le puceron du poids, ici qui est collé sur des cartes de, de carton que l'on dispose soit au sol, soit au niveau de la, de la canopée de la culture. On mesure aussi la prédation d'œufs d'un lépidoptère ravageur, Efestia cunelia, et des euh, attentices représentés ici par des graines de, de viola. Nos mesures pour les travaux que je vais vous présenter ici concernent trois années de 2014 à 2016. Depuis l'année 2014, hein, on poursuit la prise, en compte de ces données. Et cette année encore, on va refaire ces analyses. On standardise en compte de ces, enfin le début de la prise de mesures entre les sites en étant tous à 1000 degrés jours à partir de, du 1er janvier. Et ensuite, la deuxième, on fait deux sessions, puisqu'il y a une hypothèse de changement de communauté des prédateurs. La deuxième session a lieu à maturation de la, de la culture, euh, principalement, donc, euh, par exemple, pour les serres à la paille, plutôt en juin. Mais au juin. Pour répondre à nos hypothèses d'effet de des pratiques à la parcelle, des effets du paysage de l'autre côté des interactions, on a euh, pris en compte différents facteurs. À la, à la parcelle, on enquête les agriculteurs après la saison et on a euh, une idée du recours hein, de leur, euh, des phytosanitaires utilisés que l'on a traduit ici par un, un indice de fréquence de traitement à l'IFT total. Pour euh, s'intéresser aux effets du paysage, on a tout un ensemble de, de descripteurs de paysage en termes de composition, principalement des, des éléments semi-naturels, en termes de configuration, donc là on est sur des aspects d'interface entre éléments semi-naturels et cultures par exemple, ou entre cultures euh, euh, culture et euh, certains types d'éléments semi-naturels comme les bois ou les prairies, et puis des effets d'assolement au niveau de la matrice cultivée uniquement, en termes là ici de proportion de l'habitat haute, euh, qui est celui de la culture en place sur la parcelle focale Donc on regarde, exemple, si on est sur une parcelle de maïs, la proportion de maïs dans le paysage environnant ça se traduit ici par euh, donc des descripteurs de paysages ici en vert qui euh, sont liés à de la complexité du paysage qui lorsqu'ils décroissent eh bien, sont associés à une simplification du paysage. Et puis pour le dernier descripteur ici en termes de, de plantes hautes dans le paysage, eh bien son augmentation traduit plutôt une simplification du paysage. Nos analyses statistiques sont des GLL mixtes, donc on a notre, nos, variables, euh, nos variables à prédire qui sont nos taux de prédation des différentes proies, on a deux types de, de proies pucerons, hein, en haut ou en bas, les œufs en haut et les graines euh, consommées au sol, et que l'on met au regard des facteurs potentiels, séparément le paysage et les pratiques à la parcelle euh, simplifiées au, au, par les IFT, l'interaction entre les deux, et puis on a un ensemble de variables classiquement prises en compte, hein, qui sont euh, le type de culture que l'on analyse cette année-là dans cette parcelle-là, un ensemble de variables météorologiques simplifiées par euh, des, euh, les, euh, des axes ACP, et puis des effets fixes avec la, la parcelle focale. Puisque je vous rappelle, chaque année, on a les mêmes parcelles suivies. Je vous le rappelle peut-être pas, je ne peut-être pas dit. <rire> donc, Ce sont les mêmes parcelles, donc on a un effet de, voilà, de, de localisation de la même parcelle, on la sur l'autre. Et comme pour les descripteurs paysagers, on a tous ces descripteurs-là, et que l'on ne pouvait pas prendre en compte tous les descripteurs d'un coup, on a fait euh, des modèles, euh, différents types de modèles, qui euh, prennent en compte hein, ces, euh, ces variables, et donc on a fait ensuite une sélection de modèles par les critères d'Akaïké corrigés, et... Euh, les modèles que je vais vous présenter sont des modèles moyens qui sont euh, issus de l'ensemble des modèles qui se situent dans le critère qualité d'un pas de 4 unités par rapport aux meilleurs modèles. Voici nos résultats. Alors Pour les, euh, la prédation des, euh, des graines d'adventis qui sont exposées au niveau du sol. Ce que l'on obtient, c'est que euh, on a des effets du paysage et des effets des pratiques sous forme indépendants qui jouent sur ces taux de prédation observés sur ces graines de, de violin. Ainsi, plus, euh, le, plus on a une simplification du paysage, ici plus la proportion de la culture en place est importante dans le paysage considéré, donc on a une simplification du paysage, et eh bien plus on a une décroissance de la, du taux de prédation des graines au sol. Les pratiques jouent de, de, de la même façon, plus l'IFT est élevé, ça vient moins le contrôle biologique des graines au sol est important. Et par contre on n'a pas d'interaction entre les deux. Pour le type d'interaction, voilà le genre de résultat que l'on obtient. Et ici c'est le cas des, des, des œufs de l'équidaptère très au niveau de la canopée euh, du feuillage euh, de la culture. Donc, vous avez ici les taux de prédation moyens des œufs en fonction d'une simplification du paysage croissante, selon, puisque c'est là où on a l'interaction entre pratique et paysage, des recours en phytosanitaire différents. Donc, que vous dit ce type de, de graphique C'est que lorsqu'on a des IFT faibles, eh bien, on a la simplification du paysage qui va avoir un effet négatif sur mon taux de prédation d'œufs dans la canopée. C'est assez connu. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que si on accroît la pression en phytosanitaire dans la parcelle, on inverse le pattern, c'est-à-dire des taux d'usage, du recours de phytosanitaire élevé, et eh bien à ce moment-là, la simplification du paysage tend à favoriser le contrôle biologique. Donc là, on commence à voir des éléments de pourquoi on avait une contextualisation de ces phénomènes de relations entre contrôle biologique et euh, et paysage, eh bien ça peut être modulé par la pression phytosanitaire au sein de la parcelle. Pour les œufs situés au sol, on verra, donc là, les modèles, tous les modèles sont, sont valides, c'est-à-dire qu'on a une, une influence très forte des, différentes, des différents descripteurs du paysage, mais on retrouve dans l'interaction le phénomène, ici, d'une complexité, vous avez donc le taux de prédation des pucerons au sol en fonction de la complexité, du paysage. Donc là, la complexité est croissante le long de l'axe des abscisses, et lorsque vous avez des IFT faibles, eh bien, la complexité du paysage tend à favoriser le contre biologique des pucerons au sol. C'est quelque chose qu'on retrouve classiquement, et lorsqu'on augmente les IFT dans la parcelle, eh bien, le pattern s'inverse et à ce moment-là vous avez un effet négatif de cette complexité du paysage. Dernier cas ça va être les pucerons qui se situent dans la canopée, et eh bien on a à nouveau ces interactions entre paysage et pratique. Vous avez cette fois-ci la, euh, la complexité du paysage est traduite par un, un descripteur paysager qui est la, la proportion d'interface entre culture et bois. Rappelez-vous, au sein on a beaucoup étudié l'influence des cirfs reliés au bois sur des taux de prédation. Là, on est dans les pucerons de la canopée ou notamment les cirfs de choux, c'est des coccinelles, etc. Donc on retrouve ces patterns de complexité du paysage qui vont avoir une influence positive sur les taux de prédation de pucerons dans la communauté lorsque les IFT sont faibles uniquement et lorsque les IFT deviennent forts, on a un pattern qui s'inverse. Alors, que dire de tout ça Premier oui. élément ici, c'est de dire que pas de surprise en ce qui concerne les facteurs à la parcelle. Plus on a une pression phytosanitaire locale élevée, et bien moins le contrôle biologique les régulations biologiques dans ces parcelles sont efficaces, sont importantes. C'est-à-dire que dans un contexte paysager donné, le différentiel peut aussi être très important. C'est-à-dire que lorsqu'on diminue, d'après nos données, hein, un IFT de moitié, on peut avoir une régulation biologique qui est multipliée au moins par deux, voire quadruplée dans la parcelle. Donc on a un potentiel de régulation biologique qui est assez intéressant. Les effets associés, bien sûr, hein, sont des effets létaux ou sublétaux de ces phytosanitaires sur nos nos cortèges de prédateurs, principalement des insectes. Donc subleto, cest à que vous n'avez pas, euh, par exemple, un aréside ne va pas directement tuer le, un insecte, mais par contre peut modifier son comportement ou peut modifier son taux de reproduction, sa fitness, et donc à terme, on a une diminution du contrôle biologique. Au niveau du paysage, pas de surprise non plus, c'est ce que l'on obtient très fréquemment, et qui est largement admis, c'est que... Une simplification des paysages réduit l'expression locale du contrôle biologique dans, un, dans la parcelle focale. C'est lié à différentes, différents processus écologiques qui sont connus. Les habitats semi-naturels fournissent différentes ressources aux, aux communautés de, de prédateurs et donc elles favorisent ces, ces communautés de prédateurs en ayant une continuité de la ressource au cours du temps. Cette continuité de la ressource est aussi conditionné par la diversité des cultures au niveau de la matrice agricole. Ça aussi, ça a été démontré. Et enfin, on a associé à ces éléments semi-naturels, ou entre différentes parcelles, ben, ces phénomènes de spillover, de débordement de parcelles, d'où les, les, euh, des fois les, les interfaces hein, entre différents éléments qui apparaissent dans nos, dans nos résultats. Mais l'apport de notre, de notre étude ici, c'est la prise en compte de ces interactions, et donc ici, comment favoriser nos contrôles biologiques dans la parcelle par rapport à l'IFT et par rapport, donc IFT dans la parcelle, et par rapport euh, au contexte paysager. Et ce que l'on a mis en évidence ici, et ce qui permet de mieux comprendre les résultats de Carpe et collaborateurs, de cette contextualisation de l'effet du paysage sur la régulation biologique, c'est que l'effet positif attendu des éléments semi-naturels sur ce contrôle biologique, devient inexistant, voire négatif, lorsqu'on a une pression phytosanitaire qui est très élevée. Pourquoi Alors des hypothèses, puisque nous on n'a pas analysé hein, les communautés de prédateurs en jeu, mais certainement qu'on a un changement de communauté de prédateurs, c'est-à-dire que lorsqu'on a une pression phytosanitaire qui dépasse un certain seuil, c'est un processus de sélection très fort sur les insectes plus globalement, les arthropodes qui sont en jeu. Donc, seules quelques espèces, spéciales, euh, quelques espèces de type plutôt généraliste, peuvent répondre à ces conditions très fortes hein, de, de leur environnement. Et donc, euh, ça a été déjà démontré pour, euh, notamment par une thèse ici, ce sont des espèces qui, se, euh, qui sont en fait indépendantes des habitats semi-naturels. Donc, si vous rajoutez des habitats semi-naturels, alors vous êtes dans un contexte d'intensification très forte des pratiques, ça ne change pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. La pression principale, c'est la pression phytosanitaire. Autre aspect concernant cette fois-ci, uniquement la matrice agricole. On voit dans nos résultats que la, la diversité des cultures, au-delà des éléments semi-naturels dans le paysage, la diversité des cultures en tant que telles est un facteur aussi positif. Et donc, lorsque vous avez, c'était avec le, la quantité d'assolement, de, de, enfin de, de la même culture par rapport à la culture focale dans le paysage, Lorsque vous avez une homogénéisation des paysages, par exemple beaucoup beaucoup de céréales, eh bien ça vient influencer votre contrôle biologique. Et donc, on a notamment dans nos résultats que je ne vous ai pas présenté ici, une régulation logique qui peut être doublée lorsque la culture haute dans le paysage est largement diminuée de 75% à 30%. Des points qu'on n'a pas étudiés ici, pourquoi Parce qu'on n'a pas encore les données, c'est euh, on s'intéressait ici à l'intensité des pratiques dans la parcelle focale et au contexte paysager d'un point de vue composition-configuration. Maintenant il y a déjà des études qui ont déjà été menées notamment sur les pollinisateurs ici à Dinafort, c'est de comprendre l'intensité des pratiques dans ces paysages. C'est-à-dire que cette matrice agricole ici en termes d'assolement, mais en termes de pratique aussi, d'intensité de pratique, puisque ça joue dans la parcelle focale, le recours aux phytosanitaires globalement dans votre paysage peut jouer. Ça a été démontré à Avignon, sur les vergers, notamment en termes de proportion de bio non bio dans le paysage. On a des phénomènes de dilution de concentration des insectes par rapport au pour à la proportion de bio dans le paysage. Donc ça, c'est une des voies d'amélioration. Et puis pour terminer, nous, ces deux leviers, éléments semi-naturels et puis diversité des assoiements, ce qui implique ici une coordination de ces assolements dans le paysage, puisqu'on appartient à différentes, différentes exploitations, et bien ce sont deux leviers territoriaux qui sont mis en avant ici. Maintenant on est loin de préconisation, et c'est une étape qu'on veut commencer à mettre en œuvre dans le, le futur projet qui fera la suite de ces biopagues qui s'appelle Prépar, et qui est là soumis à l'appel la, d'offres d'Ecofito. Voilà, je vous remercie.